Vous connaissez, si nous avons fait l'évangile, l'évangile, changer qu'il changé la société. Nous, nous avons la même pour nous changer la société. Et même petite société, obligé changer. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous Petite société, nous avons de la société petite communauté avez dit que vous avez dit que Dans les cellules familiales, vous avez dit que vous avez dit que vous avez a que Dans Maria obligé de même madame na. Oblige obligé dire bienvenue obligé accueillir obligé passer maintenant tête obligé le bol et n'importe madame ou passe son semaine et il passe 3 4 jours pas bol bavi, y, pas vie il pas doucher moi mais on vient pour rapport Bon même je si vous pas répondez moi samedi à me dire net Madame non, zantan, de temps en temps, pendant la peut C'est pour Marie, hein, à passer dans la tête, -t -t, à gratter la tête. -t -t, pour dire, ou remen. Parce que c'est là pour nous dégager l'amour de Christ. Là. Si on ne peut pas déclarer, vous ne peut pas convaincre qu'on remen, ou ne peut pas le dire. là. Non. Oui, je dit dis tout le monde dans le monde, entier mesdames, mesdames, ici à me contrôler, moins de réactions visage. Depuis la barrière, là. Le visage. ne pas clair? Bonne forme, vous ne pouvez pas vous faire. Vous faire. Vous ne pouvez pas faire. Vous visage. Et pour dire, ça fait volume, volume à la si je connais tout, pas Nous sommes là. Si je ne connais pas tout, pas Mais pas ne pour ça fait volume vis-à-vis de la descente. petite communauté pas là. Je suis venu à la place de la pour mettre la place de la place de de Est-ce que nous non seulement elle dit que là si on fille bon si elle m'a maltré toi pas venir côté nous elle ouvre et joum ke bon m'a pour son petit crier au son au son petit pantam ça seulement a fait un bon pile problème de même ça au bay madame là madame là partager l'avec ou balle l'amour n'a partager l'amour avec de retour pour un petit chérim, le vieux avant, mon remaire, etc. Nous et voulons une petite communauté pour la moua, dégager. Et nous, avons prochainement, pour qu'on ait un pays, un pays de ce bilan, que nous n'avons pas grand-chose à faire, nous pas grand-chose nous n'avons pas ans là, nous n'avons pas grand-chose nous n'avons pas fait, avons fait, ans, avons fait, plage, avons fait journée des couples, et situation pays. Nous prenons même nous avons fait ça comme plan pour aller prendre Madame ou aller bailler dans la main. Et puis, sous-suivre, sous-suivre, sinon, nous contrôler, nous programme, etc. depuis une temps de l'armée, on disait, un péché, non. On un problème d'éclairation, un problème d'évolution. L'armée a son élément qu'on dit créé pour l'homme. Est-ce que l'église a là avec moi Son élément de la nature qu'on dit créé pour l'homme, il y a une propre contribution dans la vie. Pau. Amen, l'église a. Donc, pays a livré à bandit toute route. Donc, l'État n'a rien. Nous-mêmes, nou, nous venons subir. Bah, et puis, c'est pour moi, nous qui les gens, Nous sommes nous nous nous sommes nous nous sommes jeunes, nous nous les non non, non, non, non. O, Un <laughs> problème, quoi problème. Donc l'amour est pas seulement dans la chambre. Non, l'amour, l'amour, Regardez, l'amour conjugal n'est à là. Dis comment c'est partagé. Il traverse la chambre, il sortit dans la chambre, il traverse le salon, ça la manger, il prend la coule, prend d'ailleurs, il prend la rue, il prend société. C'est pour tout le monde vivre qu'on remet Madame. pour tout le monde vivre que Marie remet, ou même remet, remet Amen, l'Église là Bon, depuis là, depuis une fois, on a commencé à marcher. Qu'on y a montrant dans l'Église là là, qu'on veut un pasteur, prenez un pasteur. L'Évangile en parlant, les messieurs, les me nous moi me moi, m'aimerai toute cœur sans hypocrisie. Les me gardez-moi, bah qu'on nous même si nous monte hypocrite devant moi, mais moi on va sentir, Monsieur, Monsieur, me va well. Je me sens dans tout cas, lors du pasteur Ig, je me sens c'est moi dit. Lors du pasteur Mathurin, je me sens c'est moi dit. Mon service que même travail en travail travaille en pile pour moi-même. Et tout travail, il travaille en pile pour moi-même. Il comprend l'évangile de ma là. Il comprend. Il n'est pas en faiblesse, il n'est pas en faiblesse, non. On prend une compréhension plus forte que faiblesse. là. dis <coughs> à bon Dieu bénisse. Pasteur gessli tout l'autre qui là, là, Pasteur Michael. Tout l'autre monde qui l'a eu, je veut dire qu'ils comprennent les machines de ma prêche. Amen, amen, amen. Donc ça rend que nous sommes OK, nous sommes OK, nous OK, nous pas de problème. Regardez, moi me en tout cœur. Madame Leslie, je vous dis, je ne pas entrer Madame Leslie, tout le monde, c'est chéri mieux. En c'est Léonie. On prend on un nom, pas qu'à donner. Si je ne pas citer non, tout le monde, tout le monde, c'est à ça, puis quand on fait jalousie, si je ne pas citer non, nous remplissons ou on ne va pas citer dans tout le monde. Donc, c'est mon nom, regardez, ka, qui est d'accord pour faire l'évangile sérieux. Yeah. Autant de fois d'accord pour nous, pour nous soucher. Nous. Non, même l'évangile, ça et même l'amour qui traverse nous. nous. Est-ce que l'Église a même l'amour qui traverse nous? nous? C'est Jésus-Christ qui établit la loi d'amour. La loi d'amour. Et plus bas. Allez dans Romains chapitre 12, côté apôtre la dit, et soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce qu'on est que vous avec moi Je remets ou même dégagé même. Est-ce que l'église a compris la même chose Je me remets ou dégagé même. Soyez pleins d'affection, Romains 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Est-ce que l'église est là avec moi? Cela veut dit que nous mon problème, nous mon problème dans la société, pas nous. Et m'a répète encore, pasteur, pasteur, je dis que nous avons Pasteur mais la fleur. Dimanche passé, me demande de nous pardonner si je t'ai chez nous. Même le tout le monde tente. Je n'ai pas de pièce pour la pièce pastel, non C'est simplement là, pou, mon père est pour la pièce pastel. Et tu as dit ça là avec moi. Je n'ai pas de pièce pastel, mon problème avec eux, non Oh, C'est là, moi, l'homme est là pour ou le soit où Dilson est pour le monde, où il est panier, où pour ou le monde. Amen. Ou éviter pour ne pas tomber dans la catastrophe. Dans la catastrophe. Pour ne pas tomber dans nos tourbillons sans fin. C'est bizarre avec moi. Je, dis nous encore, je suis un théologien. Un vrai théologien spirituel. Je ne vais pas vous remonter. Je fais la Bible. Je fais l'évangile. Je veut dit que les lait n'est pas bon. Je suis un Je suis ne pas attendre. Je vais dénoncer. Est-ce que l'église est là avec moi Sou pas attendez oui, Bible a dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. Et au bon Zaval, regardez dans l'hébreu 10.14. C'est ça. La Bible a dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. Et qui ça encore Est-ce que l'église est là avec moi Ça que, si pas de souveillance, ce n'est pas l'amour. Ouais. Surveillance, ce sont des éléments de l'amour qu'il y a. Ouais. L'eau ouais. Et ça fait ici à là. Contrôle la, la, ouais. oh, ouais. la ouais. ouais. ouais. raide. Ouais. On y voit les limites. Contrôle la raide. Vous avez sur l'autre. Vous contrôlez l'autre. Vous n'avez pas rapport pour l'autre. On dit trois collègues sous madame pour aller. On ne nous pas. comprendre. Ou mon Marie? Ou mon atroi sous CEA? Où Ou mon atroi sous mon atroi collé sous présenter là et vous là pas lumière mais Où Là mon atroi fait sous CEA? Où est mon atroi vous sous CEA? On prépare un petit commun, on n'a pas une famille biologique, mais alors et Philippe, Philippe met Denzy, et Kate deux petits, deux petits et puis sorti de plus bas, du plus petit au plus grand, de plus grand au plus petit, Love. Moi, moi même, Madame, moi, moi, je <appelle> <itness passe> <inaudible> En... Les deux loin ou de près, je ne suis pas loin. Nous avons distance, mais nous pas loin. En -en, de loin, nous sommes Vous entendez? Je pas écrit, mais je ne suis Mais je pas écrit dans tout sens romantique. Jusqu'à présent, je ne pas je me dis pourquoi je t'aime. Je m'écris. Et puis je dans texte à la main. C'est ça qui est romance. Électronique, pas texte. Romance, il est manuscrit. Ah. Nous, c'est si pour apprendre à faire ça. écrire madame dans mon original. Là, je m'écris, le, le, tout dernièrement, Saint ma me dit le Saint-Domingue, je m'écris, je me dis pourquoi je t'aime. Le pourquoi que je t'aime. Et puis, je m'écris avec toute je m'écris. Et, bah, par exemple, si je l'écris en orange, je l'écris en, en pomme, je l'écris en figue, je l'écris en, en avocat, etc. Moi qui a qu'à composer, il n'y a qu'à faire. Je pas Vous connaissez bah, ça, eu, bon, ne, euh, on, on peut ça madame, merci monsieur. Monsieur Bon, monsieur marié, Président, Pasteur, homme marié, je suis en train faire un contrat avec vous, montrer comment vous pouvez écrire madame romantiquement. Les gens qui ont levé les sorties, ils ont l'air pour la garder. Ils formation. formationnés. Vous croyez là avec moi L'église a un bon Dieu béni. Il dit que là, il faut la moins dégager. l'amour, moins, plus fort que Duril, plus fort que Proa, plus fort que Maïmoulin, plus fort que l'argent, le plus fort, le monde entrée, ça la nourriture de l'esprit, que ça la nourriture de l'âme, ça la nourriture de corps. Chaque ça a son nourriture différente. Ah. Peut-être que si nous avons temps, nous allons bailler la nourriture de l'esprit. Nous devons avoir, nous devons avoir, avoir, nous devons nous devons de nous nous devons avoir, nous devons de par so l'esprit est valide pour nous, nous avons que propre nourriture. Donc, Jésus dit, et le texte a dit que Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son nourriture l'esprit pour qu'on ait plus grand personnage sur la terre. Amen. Amen, amen, amen, amen. Donc, si plus grand personnage là, qui est dans l'univers, il y a un espoir pour nous. Ou avez besoin de tuer tout. Oui. Et s'il remet, il y a une provision pour vous. Parce que l'amour est fouillé. L'amour est donné. Et vous avez dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné. Et vous avez fait nous comprendre ça ce matin. Si vous avez un bon Dieu, il y courage, il y a Jésus-Christ, quoi que soit dans le sel. Il n'y a pas de plus grand dessous dans l'univers que Jésus-Christ. Oh! que ça dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, donc Jésus-Christ de pouvoir Jésus-Christ, pas rien de mon Dieu va disposer de Parce que Jésus-Christ est plus grand, parce que tout ça. On va dire, celui-ci est mon fils. Amen. Jésus voulait dire nous expression physique visible. De l'amour de Dieu pour l'humanité. Et nous le dit tout le monde en général. Et si, et seulement si petite communauté sanguine mais c'est nous dégager l'amour. L'amour prend dehors, oui. Il y a des gens qui Qui est l'amour? C'est romance pour l'âme. L'amour est la romance pour l'âme. Est-ce que l'église a l'âme? L'âme de l'homme est assoiffée de l'affection L'âme de l'homme est assoiffée de tendresse L'âme de l'homme est assoiffée de la compréhension de l'humour Et autant de fois que l'homme a tendresse ou l'humour Ou pas le mine ou l'affection C'est autant de fois que l'homme a senti la vivre Amen, Amen, nous l'église a et ça fait, non, non, tout le monde qui a tendu, je ne sais pas qui classe la classe non. Monsieur tendu. Monsieur nous, qui classe masque, qui classe intellectuelle bourgeoise. Et pas la jacques qui de fait le monde. Mais ce niveau d'affection qui a dégagé. Amen. Nous avons tout le monde qui a tendu, mais le Parce qu'il y a une tendresse, il y a une humour, il y une affection. Il y a une je t'aime, il y a une chérie, il y a une cocotte, il y a mon amour, il y a une valorisation. Est-ce que l'église a avec moi? Il y a des gens qui mourent parce qu'ils ne pas eu goût de l'amour. Moi, tous les chrétiens ici, je vous remercie. Je vous remercie tous les pasteurs dans le pays. Je vous Comme ça, Jésus dit, Jésus dit, ne vous vengez pas vous-même. Ou alors, ça, c'est dans la loi de l'amour par Jésus-Christ. Pas venger tête. Vous ne vous pas venger la tête. Pour ne pas faire abus. Est-ce que l'église est là avec moi oui. Ne vous vengez pas vous-même pour ne pas faire. Qui -ce ça oui. Cela veut dire que dégagez pour Pour que, que l'amour, Christ. C'est même l'amour, mon Dieu, ça a gagné en vain, malgré nous, pas bon. Malgré pas clair, nous clair. Mais nous avons patience, nous avons, pas, nous avons patience, nous avons amour. Il ne faut pas faire un genou, c'est loin mal à faire. Mais il y a une miséricorde envers nous, d'où nous-mêmes tout. Nous devons avoir une miséricorde qui sort dans l'amour envers nous. Cela veut dire que nous n'avons pas le droit pour garder les gens, ne pas avoir compassion pour lui. C'est pour demander si on mourit contre Comment est-ce que tu as d'amour Il y a des gens qui ne pas de gens s'ils et Haïtien a confié et qu'il tue la caïlie. Il dit, je ne vais pas me remettre pour ne pas gâter. Tandis que bon Dieu a appelé, il dit, malgré gâter, malgré tête en bas, il continue de dire, c'est l'amour de Dieu qui mettez nous là, oui. Je ne vais pas nous dire, pas d'accord avec nous. Mais je ne L'amour de Dieu, est sans exception. L'ingé dimension de sa exception. Comment la pluie fait tomber sur mes champs yo. Comment le soleil fait lever sous Comment faire respirer l'air. Oxygène de l'air, ça n'a pas payé. Ça, c'est l'amour de Dieu, oui. L'église a bon Dieu béni. Hein? Et surtout, regardez comment chimiquement ou oxygène de l'air. C'est pieds boua yo oui. Amen, l'église. C'est pied bois qui a dégagé etc. Et pour qu'il un oxygène, sous mon à côté un pied bois, côté un abus, ou pas plus d'oxygène, non. cest que Dieu conditionner la terre en façon pour qu'elle vive. Amen, Néglile C'est-à-dire bah que nous-mêmes, nous ne jamais quand dit mon nous Nous ne sommes pas pas Nous ne pas je ne sais pas qu'il n'y a pas formation Ou est-ce qu'il n'y bon manger Il n'y a pas de bon manger, Oh l'Éternel, Il n'y a manger pour vous Il n'y a pas de bon manger Parce que si le bon est passé dans quel On prend nos cadavres, nous tous L'Église a bon Dieu béni Amen, Amen, Amen, oui Tandis que dans la société haïtienne, il n'y a pas de manger a pas Li qu'on fè fait manger, il n'y manger la dan. Lui qu'on manje fait manger, la poule à la pétade, à la joie Et puis, il y a balbé, il y a balye yu, blanc, sans sauce. Tandis que y a des gens qui nous fait manger. Aïtien, changez tendance. Aïtien, changez tendance. Ou. Amen, amen, oui. Amen, amen, oui. Et m'a dit, ça, c'est pour les gens qui ont des amis. Les gens qui ont des amis appréciés. Les gens qui ont des amis, qui la, des amis, qui ont des amis, ont des amis, qui ont des amis, qui ont des amis, qui ont des amis, avec ont des amis, qui ont des amis, pas joure, pas mépriser, Parce qu'avec douze à le café combinaison oui le la ville pas bon, le la problème, le, le... le... le... le... le bon dis-a Monsieur le directeur, le bain moun yo valer, le fait moun nan koné moun lié. Même le, il n'y a pas son belle écriture, même le pas comptable, il pas gestionnel, il pas administrateur. même le, le le là li oui. passé passe là mais l'on regardez ces même espèce qui avec vous amen l'Église. Oui. partagez pour yo. Oui. nous connaissons la, la masse haïtienne la reine. parce que me contentez nous monsieur bourgeois changez tendance non oui. qui est n'a bon président dans pays qui a dit tout haïtien me nous amba les le à répondre moi okay. qui l'est n'a un président qui vous e dit tout haïtien de valeur c'est dit que pays à son pays de haine depuis nous ouest nor ou job depuis ouest haine ça depuis ouest haine ouais job ou être démon. est démon. Tandis que pour la communauté, pas nous, bon Dieu, pas comme ça. Comment on, peut aller, comme on peut aller. Après, la cam, de des machines ou pas bon? Comment on la Après, sous route là, moi avec Timoun, qui tu à priver. C'est comme ça l'évangile Christ a prêché. Ou vient la moi. oui, ou pour ton transfert. Ou pour ton transfert 5 000 dollars bon moins. Mais si peut ton transfert 5 000, 25 000 gouttes, ou pas qu'à prendre vous dis de merci beaucoup. Non! Mais ballon 300 dollars. Bon, mes amis, en nous Vous avez dit, oui. où est-ce est que ça passé dans la société? Parce que pic plus coupable que pas. Moi, je ne connais pas la tête je tellement en pile pour ne parler parmi eux. Et moi, je travaille tellement. Tout le ministère me connaît, je travaille tellement. Et mes œuvres, je travaille tellement pour ne pas être millionnaire et tout le monde pauvre. Amen, l'église, mon Dieu. Quand je ne veux pas changer l'argent, la donne. C'est que mon qui souche pas bon pièce sky pour rester yeah. Ça c'est bluffé Christ a tant aimé non Dieu a tant aimé et il a Maintenant de maintenant Dieu a tant aimé Mes amis me. <t 'en> le pasteur pas gain noachiche vous passez par un cripia. Avant nous m'en parler, oui. Amen. Monsieur, tout pasteur ici, je ne dis pas que pour pochons couler net, non, parce que nous avons une vie pas nous. Mais pour pochons liquide. Dans niveau non. nous. Nous allons amener, moi, monsieur. Amen. Amen. Mes amis, si je me recevez, mes femmes, vous me baillez. Vous recevoir, recevoir, vous recevez, vous recevez. Vous venez tout nous, ça, Parasite, mon ke. Oh non, ne va pas juger comme ça. Il faut apprendre, il faut apprendre, manifester l'amour. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas moi. Je suis quelqu'un qui me fait un cadeau de 5 000, 10 000 dollars américains. Mais faut m'ca baille moun. L'offre de moi, faut moun. M'a vais serrer, serrer, serrer. Et dans la vie, mieux. est. Bon, de Et bon, moi, la vie, m'gotte dans ça. pas non? Amen, Amen, Amen. Amen. Amen.